On retrouve Daniel et Chantal qui vont jouer avec nous pour un exercice qui va à la fois continuer à faire travailler nos abdominaux profonds, mais aussi nos ischio jambiers. Donc vous pouvez voir sur le croquis juste à côté de moi, les ischio jambiers, c'est vraiment des muscles qui sont tout en arrière des jambes. Très très très important de travailler ces muscles, surtout quand on a tendance à avoir un dos très creusé et un psoas trop tendu, ça va retrouver un équilibre musculaire. Vous avez besoin de rien d'autre que votre tapis. On va aller déposer nos deux pieds à la largeur de nos esquillons. Et les esquillons sont plus petits que vos hanches. Les pieds sont bien parallèles et bien groundés dans le sol, donc bien posés. On va tourner nos paumes de main un peu vers le ciel. Ça va nous permettre d'ouvrir un peu les épaules. La tête est bien déposée, le menton un peu rentré. Votre regard est sur les genoux. On va commencer par réchauffer notre colonne vertébrale avec le mouvement de l'articulation de la colonne. Vous allez inspirer dans vos côtes doucement, tracter votre plancher pelvien, rentrer le ventre, pousser le ventre vers le tapis, puis commencer à soulever une vertèbre à la fois. On soulève le coccyx, le sacrum, les lombaires. Attention de bien maintenir vos omoplates au sol. Restez là, tirez un peu vos genoux vers vos orteils, inspire, dans l'expiration, vous déposez tranquillement une vertèbre à la fois. On veut vraiment sentir que vous fondez les côtes et le dos au sol. On va le refaire trois autres répétitions. Donc, on contracte le plancher pelvien, on aspire le ventre, on pousse le nombril. On va d'abord serrer, on va basculer le bassin pour lever progressivement. Restez en haut. Pensez à garder votre regard vers les genoux. Inspire. Expire, on redépose tout doucement. On continue, on lève, on bascule. C'est une respiration qui nous permet d'aller travailler notre gainage. Donc on resserre bien, voilà. Et on tire les genoux et on redépose tout doucement. Donc serrez pas de la bouche, mais soufflez avec la bouche détendue. Maintenant... Ici, on a articulé la colonne. On va commencer ce qu'on appelle la préparation au pont épaulé. On va lever directement le bassin sans passer par l'articulation. On reste en haut et on redescend sans passer par l'articulation. C'est un peu comme si on était une planche. On prépare, on inspire, on souffle, on connecte le plancher pelvien et les abdominaux, on pousse dans nos pieds, on lève, on reste en haut, on inspire, on expire, on descend directement. On continue. Ce n'est pas toujours facile parce que souvent on a tendance à vouloir articuler à chaque fois. Mais là, ça nous stimule un petit peu plus sans articuler la colonne, l'arrière de nos jambes et surtout nos abdominaux profonds puisque c'est eux qui vont nous élever. Donc pensez vraiment à ce que votre pubis va vers le plafond, vers le plancher. Maintenant on va rester en haut, on va se donner un petit peu plus de travail. On va surtout faire attention que les côtes et la poitrine surtout est vers le bas, mais que c'est bien votre pubis qui est vers le haut. Voilà, vos genoux restent bien alignés. On va lever à peine de 2-3 cm un pied, donc on va dire le pied gauche, juste à peine. On reste là, on inspire, on expire, on pose. Good Juste à peine, on souffle, on lève le pied droit. Just a little bit, not too much. C'est ça, inspire et expire, on pose. Elles ont un peu tendance à rusher, elles hein? vont un peu rapidement. On lève, on reste, on maintient, juste à peine. Et on expire, on repose. C'est plus difficile de lever légèrement, vous êtes d'accord avec moi les filles, que de lever très haut, parce que le bassin doit être plus facile, difficilement stabilisé. Donc, ça demande plus de travail abdominal. Donc Vous pouvez faire comme Daniel, checker vos hanches pour vous assurer que vos hanches ne tombent pas. On continue, les filles. On lâche pas. On inspire, on expire, on contracte le plancher pelvien et les abdominaux. On lève, on inspire, on reste et on expire, on repose. Donc, on a vraiment les pieds qui se décollent parallèles au sol et le plus petit, le mieux c'est. On refait en encore deux de chaque. Expire, lève. Inspire, reste. Expire, repose. Expire, lève. On pense à rester centré, on gaine, on pousse bien le pied qui reste au sol. Dernier de chaque, lâchez pas. Expire, lève. Inspire, reste. Expire, repose. Et on serre au maximum les abdominaux pour ne pas laisser les hanches partir. Donc, un gros travail ici des muscles abdominaux. On a fini, on dépose une vertèbre à la fois. Beautiful! On ouvre les deux bras hantés. On prend le temps de respirer. On laisse tomber les genoux vers la droite. Inspire et restez. On garde bien les omoplates au sol. Resserrez vos abdominaux pour ramener votre colonne et vos genoux vont revenir de même les genoux vers la gauche, inspirez, restez, expirez, on ramène tranquillement, encore, continuez. Donc on a fait un exercice qui vraiment était là pour nous faire travailler les muscles stabilisateurs lombo pelviens. Vous êtes nombreux à avoir aimé la capsule sur les problèmes de sacro-iliaque ou de problèmes au niveau du piriforme, souvent, c'est parce que votre bassin twist et n'est pas stabilisé. Ces muscles-là travaillent justement à renforcer la stabilisation du bassin, donc sont excellents. Voilà, étirer c'est bien, mais renforcer les muscles importants pour stabiliser votre bassin est important. Merci Daniel, merci Chantal je vous souhaite une bonne pratique. N'oubliez pas de faire régulièrement cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur les notifications. Chaque semaine, une nouvelle vidéo. Merci